Bonsoir ce soir petite vidéo improvisée, on est désolé un petit peu pour la qualité euh, de l'éclairage et la qualité du son, hein. on filme un petit peu dans les conditions qu'on appelle dans le métier euh, le vacheur et euh, enfin bon je peux pas faire le malin vu le, le live que je vous ai fait euh, il y a quelques jours à, à la Défense, bref le sujet de ce soir c'est ça, c'est ce qu'on appelle un ANT euh, Miner, donc un appareil de minage spécial Bitcoin vendu par la société Bitmain. Euh, ceci est un modèle donc ANT Miner S9, il y a d'autres modèles, il y a des modèles plus petits, je crois qu'il y a des modèles aussi plus gros, c'est le plus gros me... C'est le plus gros. C'est bon, le plus gros, en tout cas pour l'instant, hein, jusqu'à ce qu'il y ait la sortie d'un S10. Je ne sais pas s'ils si suivent Samsung dans l'histoire, hein, Galaxy S9, ANT S9. Euh, ce modèle là il vaut euh, 1372$ dollars, On a regardé tout à l'heure on peut le payer en dollars ou en bitcoin cash sachant que vous l'achetez bah, à l'autre bout du monde donc il y a les frais de port et les frais de douane que je crois euh, tu, as été, euh, tu as été victime donc sachant que mon caméraman est le possesseur hein, de ces de boîtiers hein, on va le mettre devant la caméra dans deux petites minutes pour répondre à mes questions et donc vous voyez qu'il va équiper de trois machines comme ça, ça pèse euh, ça pèse 4-5 kilos facile on a un ventilateur des deux côtés comme ça, un gros ventilateur 120 mm bien épais. On a juste un petit port Ethernet ici et puis on a des connectivités pour de l'alimentation comme ça que vous pouvez acheter en option avec. Alors c'est inclus à 1370 et on peut payer un petit peu moins si vous ne pas leurs alimentations maison. Euh, l'alimentation elle fait 1600 watts je crois, on a regardé tout à l'heure. Donc attention à votre compteur électrique hein, si vous commencez à les acheter par 3, par 4, par 5 ça va très très vite et puis euh, là vous allez me dire pourquoi elles sont éteintes on vous intégrera ça au montage mais ça fait euh, un bruit euh, certain <musique> vraiment à fond hein. c'est ce qu'on appelle des azix c'est optimisé pour être au maximum de puissance à 100% et faire des calculs optimisés btc euh, et ça fait beaucoup de bruit avec les deux turbines devant derrière qui turbine. à euh, donc allez tu vas passer c'est moi qui vais filmer et puis c'est toi qui va tourner parce qu'on n'a pas d'équipement ce soir j'ai pas amené le, le bon gros gh5 pour faire ça on a que le smartphone et puis le petit micro mais tu vas quand même passer devant la caméra et puis on a euh le troisième larron ce soir qui nous aide pas beaucoup pour la captation. Bon du coup ça fait combien ça fait combien de temps que, que tu les as achetés euh, J'ai acheté le premier en 2017 ça va faire un peu plus de six mois et les deux autres je les ai commandés en, en, il y a trois mois à peu près. Donc du coup toi tu avais tenté le je vais passer en douce à la douane avec le premier et puis ça n'a pas trop marché quoi. Le long le premier j'ai essayé en normal m'étant pressé vu que c'était à l'époque encore où le, le bitcoin était euh, en pleine montée jusqu'à ces 20 mille. Donc je me suis dit commandez rapidement bah, et puis tu paieras. Ouais. Alors que les deux autres, j'ai réussi à ne pas les payer en douane okay. sans passer par un transporteur indépendant. Ok. Donc toi, euh, tu, tu me disais, euh, l'important c'est de bien calculer son ratio évidemment euh, coût énergétique en facture EDF. Alors bien évidemment on embrasse les petits malins qui ont réussi à en caler dans la cave chez Tati Suzanne euh, ou ou dans le grenier du taf pour pas payer l'électricité en achetant du matériel comme ça qui d'une part est très bruyant donc vous n'arriverez pas à le planquer dans un placard ou dans une pièce inoccupée à côté d'une pièce d'habitation je pense enfin, donc quelque chose qui ça fait du bruit qui donc c'est est, est très très bruyant et d'autre part ça se voit un petit peu aussi sur la facture EDF environ 100, 120 euros entre 120 et 150 euh, euh, par, euh, par produit par mois donc euh, oui okay. rapidement ça se voit et donc, euh, donc par contre toi par mois là avec un bitcoin qui est au moment où on tourne cette vidéo aux alentours des 7000-8000 bon même s'il était à 6000 il y a encore pas très longtemps, ça reste quand même quelque chose de très rentable. Oui surtout que si on parie euh, sur une remontée prochaine, tout ce que j'aurais miné actuellement bah, ça je le garde dans mon wallet euh, NiceHash ou en pool et ça me permet de, après voilà, de, dès que ça va remonter, bah, ce que j'aurais miné même une fois que ce sera à 6000, ça montera aussi avec. Mais pour ouais. l'instant à 8000, aujourd'hui on est à 8000, 8200, c'est toujours rentable, voilà, ça, ça marche parfaitement, c'est rentable encore. Ok, si, euh, si moi je connais rien en technique, est-ce que c'est compliqué à régler Ça peut être compliqué, il faut, faut, faut savoir que ça, ça soit connecté à internet, donc si c'est pas dans, dans la pièce où il y a le modem, ça n'a pas de module wifi, donc c'est obligatoirement en ethernet, c'est-à-dire qu'il faut... Soit avoir une prise dans un mur, si c'est une maison assez récente, soit un boîtier CPL qui permet d'avoir l'Internet directement sur, sur l'électricité. Voilà. Ok. Et donc toi, ça marche. Donc tu me disais... Euh, donc toi, tu es en CPL, sachant que... bon toi, tu as de la fibre, donc euh, voilà. Moi, je m'interrogeais. Est-ce qu'avec une connexion ADSL entre guillemets bas débit et des adaptateurs CPL à 30 balles, est-ce que ça marcherait bien euh, Voilà. Dites-nous en commentaire si vous avez des... Des, des liaisons un petit peu faiblardes et que, et que vous n'avez aucun problème pour utiliser ce, ce genre de matériel. Voilà moi ça c'est quelque chose qui m'intéresse avec une, notamment un faible débit montant ADSL donc à savoir du, du 1 méga en ADSL euh, pour la quasi totalité des gens. Ok donc c'est euh, miner euh, donc là on disait que c'était le S9. Il y a plusieurs variantes au final du S9. On exprime la puissance de calcul en TH par seconde, en THS communément ce qu'on appelle euh, le THS donc en fait il y a un modèle S9 qui calcule à 13 13, 13 et demi. donc toi toi tu as des 13 et il y a même ça. du 14 de temps en temps tu me disais ça, un des, des batchs ils des, des, des batchs en différents il y a une fournée de 13 une fournée de 14 ah, euh... pas je faisais, ouais peut-être qu'ils ont des stocks de composants et puis voilà il y en a un qui est un peu 14 meilleur ouais le prix bouge d'une centaine dollars. de dollars quoi ouais, dessus ça. mais c'est pas c'est pas, pas, pas flagrant sur la, sur la facture et à titre de comparaison donc par rapport à ces S9 qui sont à 13, 13,5, 14 le vieux S7 sachant qu'il n'y a pas eu de, de S8 comme quoi encore une fois j'ai l'impression qu'il rattrape Samsung je sais pas si c'est parce que Samsung est en train de fabriquer donc des Azix qui ont pour but euh, éventuel, éventuel, d'aller concurrencer ces boîtiers d'ailleurs hein, pour faire des, des vrais ASICS dédiés au bitcoin mais le S7 c'est à peu près 4,8 on regardait tout à l'heure en tout cas, inférieur à 5 euh, TSH. Donc, en gros, un S9, c'est 3 S7. En fait, ouais. Ça peut... ouais. Sauf qu'en consommation électrique, voilà, c'est plus intéressant d'aller s'acheter un bon gros S9 que cumuler un, un gros tas même. De, de S7 a priori. Quoi. On a quand même... Il faut des prises électriques pour chaque. Il faut... Après, il faut des switches. Donc, voilà, ouais, plus... c'est vrai. Donc, quand on les reçoit, en gros, euh, ils sont en réglage DHCP. C'est-à-dire que l'IP, il est dynamique. On n'a pas une IP par défaut. Euh, pas comme pas mal d'appareils domotiques finalement euh, du coup tu, on le connecte à sa box soit on va voir dans sa box, soit on s'est un peu bricolé en réseau pour voir quelle adresse IP a été attribuée à ton antminer. on tape ça dans un navigateur internet, on a une petite interface où on se connecte par défaut route route et puis euh, dedans en gros on va régler à quel pool, euh, quel pool on veut rejoindre parce que même avec du matériel aussi cher et qualitatif on peut pas miner tout seul dans son coin ou alors ça va être quand non, même de base, c'est le, le pool de... mais ça veut dire que tu la branches, tu la laisses pendant une journée, En fait, tu bosses eux pour eux quoi. Ouais, donc tu achètes le matos et tu bosses pour eux. Si ouais. tu ne change rien, si les gens ils la brancher, c'est eux qui gagnent l'argent. Ouais, c'est sympa comme boîte, c'est... Quand on vous dit que, hein, lors de la ruée vers l'or, ceux qui ont fait le plus de pognon, c'est les vendeurs de pioches, bah vous avez ici le vendeur de pioches du bitcoin, la société Bitmain même s'ils si ont essuyé un petit revers il n'y a pas longtemps donc euh, là on est sur du matériel donc spécial euh, bitcoin ou bitcoin cash SHA256. donc euh, voilà spécialité euh, SHA-256 pour toutes les monnaies qu'ils utilisent mais euh, si euh, donc c'est sur le Monero qu'ils ont sorti un modèle il n'y a pas longtemps qui est le X3 et en gros Monero a complètement refusé que Bitmain grosso modo Aille se faire la poule aux eaux d'or sur monero comme ils font sur le bitcoin et en gros ils ont passé un patch directement sur monero, je sais plus si c'est un soft fork ou un hard fork au final et comment ça va ça va se solder avec les différents forks de monero qui arrivent, monero v et compagnie et allez voir la vidéo de décrypte là dessus parce que elle est géniale sur le monero v si c'est pas clair pour vous mais euh, en tout cas le, le matériel ne fonctionne plus quoi en gros ça a été patché pour que vous ne puissiez plus aller miner du Monero avec votre NT miner donc le prix c'est péter la gueule euh, je sais pas par 2, par 4, par 8, grosso modo il n'est pas effectif mais maintenant ils ont annoncé un modèle pour Ethereum ça, le E3 qui va être livré euh, cet été ouais, début, à de juillet, début juillet. et on est à peu près sûr d'après les dires de Vitalik que ça va finir un petit peu façon Monero à mon avis quoi alors c'est pas sa priorité priorité mais on est à peu près sûr que en tout cas d'ici la livraison de juillet ça va marcher mais ça va pas marcher longtemps je serais vous j'en commanderai pas des, des palettes entières quoi sachant que bon l'avenir de l'Ethereum qui essaie est de passer euh, en tout cas en grande proportion proof of stake et de pas rester à 100% proof of work donc le proof of work c'est avec des machines surpuissantes comme ça qui font les bons gros calculs euh, alors soit en machine dédiée comme ça avec du ASIX, euh, soit avec euh, vos machines vos machines de bureau alors pour le bitcoin c'est clairement plus possible mais on a encore des crypto monnaies où c'est possible miner avec vos processeurs mais la plupart des monnaies déjà c'est plutôt quand il n'y a pas d'éclairage 3 points et que tu prends un vieux truc chinois pour éclairer quand tu fais de la spéléo et puis la de grand-mère mais ça marche regardez comment la table elle est bien éclairée après enfin, j'arrive pas à filmer en selfie c'est horrible les uns et les autres et puis euh, et puis voilà euh, moi je suis à fond plutôt pour le, le stake pour, pour pas faire ce, ce gaspillage énergétique de calculs qui sont, qui sont finalement euh, pas si nécessaires que ça euh, le proof of stake montre bien qu'on peut faire de la crypto monnaie et sans faire euh, un petit peu de, de gaspillage énergétique comme ça ou on a tous en tête les reportages qu'on a vus sur les hangars entiers en Chine ou en Irlande ou dans des pays où en tout cas il fait froid ou l'électricité n'est pas chère ou les deux euh, avec des, des Antminers absolument partout euh, avec un bruit affreux dans tout le hangar qui mine du BTC partout je pense que pour moi 2018 sera l'année euh, de la, la régulation niveau ICO 2019 sera l'année de la fiscalité de la crypto-monnaie et 2020 sera l'année de l'écologie des crypto-monnaies avec des certifications, un peu comme quand vous allez acheter votre frigo chez Dartosh, euh, ABCDE et puis le Bitcoin aura une belle grosse note dégueulasse niveau écologie et vous verrez que les crypto Proof of Stake ou Proof of autre chose, parce que les, les développeurs sont très créatifs, auront des belles notes A, A+, et A+++. Soyez indulgents pour cette vidéo, il est tard, elle est complètement improvisée, elle est filmée avec un petit smartphone et un très mauvais micro de chez Rode, et puis nous on se retrouve très bientôt et puis pour le live de la semaine prochaine, merci de m'avoir reçu. De rien. Bonne soirée. Bonne soirée. Quand il n'y a pas d'éclairage trois fois, et que tu prends un vieux truc chinois, pour éclairer quand tu fais de l'aspect léo. Avec ton t-shirt, il me fait penser aux produits laitiers. Ouais. Les sensations pures, c'était le même logo. Ouais. Sache-le. Bon. Tu les mains de ta bite. Je me sais pas, <rire>